Bonjour, donc aujourd'hui nous allons préparer des fondants au chocolat au cœur fondant. Donc Pour ça il vous faudra 2 œufs, 80 g de sucre, euh, le sucre dit, voilà. 120 g de chocolat que j'ai mélangé avec 80 g de beurre et que j'ai fait fondre J'ai déjà préparé euh, la préparation. Moi je vous conseille avant de faire tout ça de préchauffer votre four à 220 degrés comme ça il est bien chaud quand vous la préparation. Une fois que c'est mélangé vous Je une spatule. préparation est prête donc vous allez tout ça dans les boule donc euh, moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre un carré de chocolat dans chaque boule Bonne dégustation et à bientôt